Avant de commencer la vidéo, je tiens à vous dire de vous abonner à la chaîne de mon cousin Anonox officiel. Il a fait une nouvelle chaîne. Le pauvre, il n'arrive pas à avoir beaucoup d'abonnés. Abonnez-vous, il fait du contenu de qualité. Là, je crois qu'il a déjà mis en ligne sa vidéo d'ancien téléphone. Je vais mettre sa chaîne dans la description. Bonjour les amis, c'est Spice Duck. Oui je sais, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo Et ma raison c'est que j'ai pas de pas raison que... J'ai créé une chaîne de musique C'est le premier lien N'oubliez pas de rester jusqu'à la fin parce que il y a une surprise. On se retrouve dans cette voix off parce que j'étais tellement excitée de faire une nouvelle vidéo que j'ai oublié de vous dire qu'on va parler de l'iPhone 12. Oui, je sais. iOS 14 iPhone 12, c'est que du Apple, mais c'est ce dont tout le monde parle. Donc je fais une vidéo sur ça. Parce que j'ai envie. La 5G. ne s'y attendait Oui mais moi je m'y attendais un peu Tais-toi Par rapport à Apple C'est la 5G la plus rapide du monde Mais en fait ça sert à rien Parce que dans la plupart des pays Il n'y a pas la 5G encore C'est une nouvelle technologie qui sert un peu à rien ah, toi parce qu'il réfléchit à ce qu'il doit dire Tous les youtubeurs Avant la sortie de l'iPhone 12 Ou bien l'annonce officielle Ils ont dit qu'il n'y aurait pas la 5G tout, tout, tout, tout, tout. Et là, il y a la 5G il okay. Oui mais moi je savais qu'il y aurait la 5G Un youtubeur qui va pas perdre ses abonnés Et... Parce qu'ils sont zéro Pour soutenir cet temps Abonner. Et les abonnés, ils disent Mais dans la dernière vidéo, tu as dit Que Que il y aurait pas la 5G La vidéo de rumeur, Tu as dit que c'était sûr Ça c'est toi Adrien, ton écran ah, cette vidéo C'était une blague oui, c'était une blague le chargeur. Apple a enlevé le chargeur de la boîte. Enfin, pas le câble, mais la prise. Ceux qui achètent pour la première fois un iPhone, je suis désolé. Prions pour eux. Moment d'honneur pour ceux qui n'ont pas acheté d'iPhone et qui veulent acheter l'iPhone 12. En fait, Nananer sur vous, ils disent que c'est pour la planète qu'ils ont enlevé le chargeur Alors qu'on sait tous qu'ils veulent juste gagner de l'argent Argent, argent, argent, argent, argent, argent, argent, argent, argent, argent, argent, argent Et c'est quoi ça cette technique et en plus le prix ne baisse même pas Mag, safe. Nouvelle technologie pour les iPhones, c'est comme un aimant qui est derrière le téléphone et qui sert à chercher ton iPhone ou bien à mettre des porte-cartes. Ceux qui mettent des porte-cartes, réfléchissez un bien. peu dans votre vos... tête. Quelqu'un, il vole votre téléphone. Déjà, il est content, il fait la fiesta chez lui. I'm just lit, I'm just... Et là, il voit qu'il y a aussi la carte bancaire. Dans la porte-carte du téléphone derrière lui. Alors là, il fait la giga-fête. Il invite tout le monde chez lui. Ça se trouve, même celui à qui il a volé le téléphone, il sera dans la fête. Il remarquera rien du tout. J'ai acheté le MagSafe. Et en plus, le porte-carte. Et je suis très content. Et je me balade dans la rue avec mon iPhone 12, comme ça. Téléphone Mais où est mon téléphone Ce n'est pas grave, je vais en rester un. Ça, c'est les hommes russes. Je... Il a pas le 120 Hz, ni le 90 Hz. Il a pas les deux. Tous oh, les youtubeurs quand ils ont un placement produit avec un téléphone 120 Hz, ils ah oui, mais regardez ce téléphone Nokia 300 millions 90 milles. Alors là, la 120 va être, c'est hyper utile pour les... Euh... Je sais pas, c'est super utile, ça y est, euh... euh, achetez-le. S'il vous plaît. Et là, quand il leur envoie l'iPhone 12, ils disent, ouais, mais là... La 120S, c'est pas très utile, quoi. C'est. C'est. C'est pas très utile. Juste acheter le téléphone 12, s'il vous plaît. En fait, la 120S, ça prend de l'énergie et ça y est, achetez-le. C'est trop cool, la 120S. Achetez-le. Achetez-le. Et la surprise. Cette semaine, dans toutes les autres vidéos, on aura un compagnon qui s'appelle Ash doc C'est un hippopotame. Je vous le présenterai dans une vidéo dédiée sur lui. Et si vous êtes resté à la fin de la vidéo, la surprise, je ferai la vidéo que le top commentaire m'aura dit. N'importe laquelle, n'importe, n'importe laquelle, n'importe laquelle. Et aussi les défis que les commentaires auront dit dans une autre vidéo peut-être avant de quitter cette vidéo n'oubliez pas de vous abonner liker, commenter et partager et allez sur mon site qui est dans la description le twitch de mon cousin cette ne le loupez pas si vous êtes un fan de fortnite il est trop fort trop fort bye ayasta I'm just fucking lit, Drink a bottle of this shit, man, bottle of this shit I'm about to write a hit, man, I'm about to write a hit No, I'm never gonna quit, man, never gonna quit I just took another hit, man, took another hit I'm about to lose my shit